Bonjour les amis, c'est Yushka. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, le tarot des cinq soleils. Eh bien nous sommes là aujourd'hui pour euh, voir une vidéo qui concerne la 20e carte donc, du tarot de Marseille qui se nomme le jugement. Pour moi donc le tarot des cinq soleils, elle se nomme l'élite. Voilà. Alors, euh, naturellement, c'est toujours dans la série euh, « Le tarot de Marseille à la lumière du tarot des cinq soleils ». Alors, on y va. Qu'est-ce que vous voyez là Vous voyez, j'ai mis euh, quatre cartes alors qu'on ne parle naturellement que de celle-ci, que de la carte du jugement. Bien. Alors, euh, on voit juste, disons, pour le tarot de Marseille... Le titre, comme d'habitude, avec le 20 chiffres romains ici. Sachant que, malgré tout, vous avez pu voir à quel point il fallait décrypter une carte et aller vraiment la chercher, parce qu'il y a des tas d'indices qui sont mis à l'intérieur, qui sont extrêmement intéressants. Hein. Alors, là, on va aller voir la carte de Papus, qui... Euh, nomme cette carte donc euh, le jugement, il met la carte donc euh, avec la lettre qui lui correspond. Euh, donc je l'ai dessiné ici, vous verrez pourquoi tout à l'heure, et c'est la 20 vingtième carte. Et donc naturellement il n'a pas mis euh, l'autre nombre qui correspondait, c'est-à-dire le 200. Et puis, euh, naturellement, euh, là, il a tout confondu, je vous le dis tout de suite, concernant euh, tout, toutes ces cartes co correspondantes euh, euh, par rapport aux planètes. Euh, y, les cartes planètes, elles ont le tour jaune, hein, chez moi, c'est vraiment le repère, hein, voilà. Et chaque tour jaune des cartes porte non seulement une planète, mais elle porte un jour. Bon, sachant que Papus il s'est complètement trompé concernant les planètes là il a mis Saturne c'est une erreur épouvantable je vous dis tout de suite et il ne met maintenant qu'on arrive à la fin je vous fais remarquer qu'il ne met absolument jamais jamais même quand il met une planète et il ne met absolument jamais disons le jour qui lui correspond ni l'autre nombre disons qui lui correspond donc, il euh, y a une confusion qui est totale, ce qui veut dire que euh, ce monsieur Papus, qui a été, disons, quelque part, à un moment donné, disons, le leader hein, du, on va dire, du décryptage du tarot de Marseille, hein, euh, eh bien, euh, il faut pas compter dessus parce que c'est vraiment, euh, ce n'est pas un cabaliste, et donc euh, il a absolument aucune connaissance donc des, des lettres, hein, et à partir du moment où on ne connaît même pas la base c'est-à-dire le niveau maternel parce que la lettre c'est le niveau maternel au moins pour savoir à quoi elle correspond c'est pas la peine d'aller plus loin voilà alors maintenant on va faire un petit peut-être un petit plan rapproché concernant ces cartes-là parce que je les ai mis ensemble vous allez voir que j'ai en haut j'ai remis l'amoureux tout simplement parce qu'il y a trois personnages, hein, et qu'il y a le petit ange avec euh, l'arc, disons, de Cupidon, et là, on a le... Euh, comment on va dire, un ange qui a une trompette, c'est vraiment avec le jugement, la trompette c'est le jugement, effectivement, qui correspondait, disons, au septième mois, hein, ça nous renvoie, disons, à la, à la carte 12, la douzième carte, qui se nomme le pendu, vous voyez, ça correspond au mois de la balance, hein, donc voilà, il y a quelque chose qui se passe là, donc parce que la balance, elle, est, elle rentre, disons, dans un, un, un mode de justice, de jugement, mais malgré tout, il y a quelque chose qui est en attente, donc il faut quand même toujours garder cet esprit de clémence, où on ne sait jamais, il y a quelque chose malgré tout qui peut, euh, malgré tout, arriver, c'est un petit laps de temps... Euh, on ne peut rien faire quelque part que vraiment... Alors, alors là, s'adresser au ciel. Hein, et on voit qu'à chaque fois, disons, il y a un renvoi vers le ciel, ne serait-ce que pour les deux cartes. Hein, hein. Alors, je vais d'abord faire un petit plan rapproché pour vous montrer tout ça. Hein. Voilà, parce que... Euh, de, il faut qu'on sache de quoi on parle. Alors, vous voyez ici, donc en bas... Hmm je vais essayer de, de, de, de le faire bien hein, pour une fois hein. vous voyez ah, bah, bah, non, je, de toute façon moi c'est... voilà donc euh, c'est la fameuse carte du jugement hein, on voit les trois petits bonhommes qui sont là et là donc en hauteur hein, j'ai remis euh, le, le fameux, la sixième carte qui s'appelle l'amoureux et qui correspond au signe donc du taureau voilà elle est à côté de la mort on voit ici qu'au pied de la mort, il y a les têtes, euh, des têtes couronnées qui sont euh, tombées, ma foi, qui sont fauchées. Et donc ça c'est ma carte, où il y a toutes les instructions, disons de base, qui sont notées dessus, les rappels. Vous voyez, hop là, où il y a euh, toujours en hauteur euh, le jour euh, donc et la planète qui est noté, voilà, avec les signes du zodiaque qui lui correspondent, et les deux nombres. Bien, alors, maintenant, voilà, ça c'était la carte de, de Papus que je vous avais dit, où il avait ils avaient marqué, disons, Saturne, alors que c'est une, une folie de marquer ça. C'est pas c'est vraiment le be à hein C'est le be-à-bas, quand on se sert des lettres, au moins... On sait ce qu'elles veulent dire, hein. c'est le minimum. Alors, vous avez vu maintenant Bien, alors je vais fixer et je vais aller sur le tableau, mes amis. Alors, qu'est-ce qui va Moi, bon, je vais pas parler ce tableau, vous allez voir. Hein. Alors, premièrement, on s'aperçoit qu'effectivement, alors la tête coupée, je vous mets euh, une... Euh, femme, disons, on ne sait pas quoi hein, exactement, disons deux profils et on voit, je l'ai bien mis droite comme ça, de façon à rappeler complètement euh, la forme de la lettre parce que c'est quand même la planète Mercure, hein, pas Saturne, Mercure, c'est Mercure, hein, bien. Alors. Euh, en plus de Mercure, elle porte euh, le jeudi, jeudi naturellement, jeudi avec les, il euh, y a une connotation avec Jupiter, hein, ça on le sent à l'oreille en plus. Hein. Et donc, que veut dire disons Mercure, en général ce sont vraiment beaucoup d'informations, c'est le monde des informations qui nous arrive, ça désigne naturellement également les médias, euh, les choses qui bougent. Euh, vraiment le, un mouvement incessant, disons vraiment une période où il y a plein, plein, plein de choses qui se passent, parce que dans euh, cette carte là, bon bah décryptée naturellement c'est la carte qui bouge le plus hein c'est la carte des transformations c'est la carte qui bouge le plus elle est en rapport euh, intime avec la faucheuse. C'est incroyable, mais il faut le savoir, ça. Voilà, donc il y a un côté, disons, il y a une symbiose entre ces deux cartes. Hein? Donc, d'où on voit qu'effectivement, il y a des têtes coupées de l'autre côté et que cette carte-là, donc cette lettre, correspond également aux têtes. Correspond donc également aux têtes couronnées. Correspond, disons, au pouvoir dans toutes sortes de choses. Alors, cette carte, elle peut vous signaler, disons, tout simplement pour vous, en, en point de vue d'illumination, qu'il y a quelque chose qui bloque, vous êtes, disons, en attente d'une réponse, il euh, y a une, une personnalité, disons, euh, ça peut être un juge, ça peut être un banquier, ça peut être on ne sait pas quoi, disons, et puis vous attendez un petit peu le moment son jugement. Pour, euh, disons, un étudiant, là je me mets ici, ça peut euh, représenter tout simplement un, un examen, hein, la, le résultat hein, d'un examen, mais disons un point de vue, au euh, euh, point de vue, disons euh, euh, capital, parce que la tête c'est capital, hein, d'accord. Euh, ça représente la capitale, ça représente ceux qui nous gouvernent quelque part et tout, et également les euh, grosses annonces concernant, disons, des têtes comme on voit euh, maintenant ces courants, où euh, il y en a un qui est repris par la justice pour des fraudes, l'autre qui est repris par la justice pour des morts, c'est tout, parce que ce sont des cartes qui sont liées concernant euh, tout ça, parce que la tête correspond également, disons, non du pipe, tu as conscience quand même de ce que tu fais, chacun, disons, à son niveau euh, pour intégrer, disons, quelque chose, mais malgré tout, ça veut dire que quand même tu as une conscience, hein, voilà, et peu importe le niveau où tu te, te, te trouves, hein, de toutes les façons, hein, euh, tu es toujours jugé par rapport, à, disons, à ton niveau, par rapport, tout simplement, disons, euh, si tu ne savais pas, tu ne savais pas, c'est une erreur, après tu rectifies, mais par contre, si tu sais, tu le fais tout, en toute conscience, là, dans ces conditions, on tombe sur la carte du jugement. Euh, pour, euh, disons, euh, le monde politique, par exemple, ça peut euh, représenter... Euh, le bulletin de vote, c'est-à-dire, voilà, clac, hein, on dépouille le, le, le, le vote, ça y est, c'est terminé, on va savoir qui c'est qui est élu, par exemple. Vous voyez, il y a une, y a une notion un petit peu d'attente, de blocage, et en même temps, euh, de ce côté-là, et en même temps, de résultat qui va tomber, mais on ne sait, pas, il, y a, il y a vraiment du mal, disons, à basculer, à pouvoir faire autre chose, parce que quelque part, sans cette information, eh ben, on ne peut plus avancer. Bien sûr, il y a toujours des choses à faire, malgré tout. Mais il y a quelque chose qui bloque. Voilà, malgré tout, bien que ça bouge, c'est une carte qui bouge énormément. C'est-à-dire que derrière, il va y avoir un, un flot d'informations qui concerne votre vie et quelque part qui va quand même chambouler votre vie également. Alors... Euh, Qu'est-ce qui dirige le monde bah, Non seulement on avait dû des têtes, mais on, avait, on a vu également, bah, c'est l'amour hein, et c'est l'argent. Hein. C'est un petit peu, euh, la, euh, vous savez, le truc du crime, là, euh, à qui ça profite ou quel est l'intérêt, hein, voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu la, la carte d'intérêt, qu'est-ce qui t'a motivé pour faire ça Alors, il y en a un, c'est l'amour, il y en a l'autre, c'est l'argent, euh, voilà, c'est tout, toutes ces choses-là, hein voilà, qui, qui reviennent avec euh, cette carte. Alors, on va euh, simplement retisser les fameux 3 ici en, en bas, avec les 3 en haut. Et là, on va basculer, parce que je vous parle de notre époque, là je vous ai parlé maintenant, je vais vous parler un peu de notre époque, que cette carte, l'amoureux, qui porte le chiffre 6, monté, disons, à cette puissance-là, représente le sixième millénaire. Bien, là il y a la mort à côté. Ça représente donc euh, la fin donc du sixième millénaire. Et effectivement, là, on est né carrément, mais au-delà, disons, du, du sixième millénaire, on a déjà un pied, mais carrément, disons, dans le septième. Pas fini, vous savez, c'est tellement long euh, que vraiment, euh, voilà, il faut se laisser, disons, un espace de temps. Hein. Alors. Euh, Bien évidemment, je vous ai dit que la mort avait une correspondance énorme avec l'élite dans le sens où toutes les deux, disons, montrent une profonde transformation. Et là, on dit, on va couper des têtes dans le sens où il ben, y a des grandes, disons, il y a des, bah ben, oui, comme on dit, il y, ben, y a des têtes qui vont tomber. Tout simplement, voilà, il y a des têtes qui vont tomber. On parle également euh, de là où quelque part tu as pu faire un faux pas. Alors, parce que tu, quelque part, tu t'es... Euh, comment, comment je vais pouvoir exprimer ça euh, le, Quelque part, le cadeau que tu as eu, que ce soit, disons, parce que tu avais un bon poste. Imagine que tu as un bon poste et puis tu profites de ton poste pour détourner. Bah, quelque part, tu profites d'un cadeau que tu as eu parce que tu as un bon poste pour, disons, en faire quelque chose de mauvais. Hein tu as eu un cadeau parce que tu as eu une gentille fille ou un gentil garçon, enfin un homme, je veux dire, et tu en profites, donc c'est un cadeau, et tu en profites pour faire quelque chose de mauvais parce que tu la maltraites ou tu la maltraites, ou il y a des choses comme ça qui se passent. Il y a aussi également ce renvoi à cette notion. Alors, vous savez que je ne veux pas non plus aller trop trop loin. Vous avez vu que j'ai été très sobre, disons, dans ma présentation, de façon à ne pas euh, basculer, disons, dans une, une étude trop approfondie, parce que là, ça peut aller naturellement très, très loin, mes amis. Hein? Effectivement, le vin nous rappelle, disons, que c'est le deuxième millénaire d'un côté, enfin, maintenant, notre millénaire hein, qui, qui, qui s'achève, euh, deuxième donc qui, qui, qui est entamée pardon, 2000 ans bon 2000 ans c'était, vous vous souvenez c'était l'époque du, euh, du passage à l'euro par exemple, je vous fais un petit clin d'œil comme ça, vous voyez ça et donc euh, le, là le 6 euh, qui correspond donc à l'amoureux euh, c'est le 6 alors il y a une connotation de 6 millénaire au cas on n'aurait pas compris et une connotation disons euh, de, du 2 millénaire sachant que vous savez, c'est ou bien on prend par rapport à l'ère adamique, ou bien on prend à notre ère calendrier. Donc, quelque part, c'est codé, disons, de deux façons différentes, en disant, oui, oui, il s'agit bien, effectivement, de cette époque. Alors, comme je vous dis, je ne veux pas aller plus loin, mais voilà, donc on parle aussi, également, disons, euh, de, des têtes à l'heure actuelle qui vont tomber, euh, etc., ça va continuer... Euh, parce que euh, on a euh, cette expression, disons, avec euh, euh, l'élite, euh, qui reprend donc le jugement, hein, vous voyez, c'est copier-coller et, et donc, euh, où on est averti, où ça ne peut plus être caché, parce que naturellement, entre les paparazzi, entre les médias, entre ci, entre là, naturellement, et eh ben ça, quelque part, ça éclate, poum poum poum, donc, euh, aux yeux euh, de, bah, du monde, on va dire, hein, tout simplement, parce que c'est une carte, naturellement, qui est capitale, donc qui représente aussi des intérêts capitaux, voilà, hein, concernant, disons, euh, l'équilibre de, de l'humanité, on va dire, voilà, tout simplement. Bien, alors, mes amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu concernant de, le jugement et puis, euh, on verra donc euh, la 21e carte. Donc, c'est la prochaine. Et puis, euh, je vous dis au revoir. Et je vous like. Au revoir. Oui, je sais, j'ai encore toujours la voix un peu éraillée en ce moment. Au revoir.